Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, bon matin, il est quasiment 8h du matin, ici Jake sur Iva Sound Studio. Nouvelle aventure sur Kirby Star Alice, un jeu de 2018 qui est sorti sur la Switch, parce qu'à la fin du mois un nouveau jeu Kirby arrive et donc je me suis dit pourquoi pas faire l'ancien jeu avant de faire le nouveau jeu. Comme ça, ça ferait une belle transition, normalement il sera assez court, cette semaine il sera terminé en... 7, 8, 9, 10 heures, Kirby Star Allies devrait être terminé. Voilà, je dois reconnaître que je possède le jeu depuis très longtemps, depuis sa sortie, et que je n'y ai jamais joué, jamais. Donc je m'attends à un jeu Kirby des plus classiques, à voir ce euh, qu'il en est réellement. Mais voici tout de suite la cinématique, très belle cinématique, très graphique de Kirby Star Allies. Regardez-moi cette petite boule rose, magnifique. Un peu dans le style euh, Andy Warhol c'est Kirby et ses alliés et ses ennemis aussi, tout rose, tout mignon, tout en cœur. Bon, tout en flamme aussi, tout cœur, tout flamme, je trouve la cinématique vraiment, elle est simple, elle est vraiment simpliste, elle est minimaliste mais, mais en même temps elle est géniale, je la trouve vraiment belle cette cinématique. Et voilà, Kirby, petit cœur. Bon, eh bien, on va se lancer dans l'aventure. C'est parti. Comme vous voyez, j'ai pas touché au jeu. Donc, let's go. Alors, qu'est-ce qui se passe Oh, il y a eu des mises à jour gratuites en plus. Troisième mise à jour gratuite disponible. Qu'est-ce qu'il faut faire Nouveau ami de rêve, jouer à un nouveau mode de jeu. Donc, il y a différents modes de jeu, d'accord Donc, on a de nouveaux alliés, apparemment. Kirby Dreamland 2, Rick, Khan et Max. le Kirby Superstar qui vient d'arriver. Un nouveau de boss de fin. Un boss de fin D'accord. Kirby de. Non, Gooey. Goui, Goui de Kirby Dreamland 3. D'accord. Ça, c'est toutes les mises à jour gratuites que je rattrape que j'ai jamais touchées. Hein. Adeline et Ribbon, Ribbon de Kirby 64 Crystal Shards. Meta... Ah, trop bien. Dark Meta Knight de Kirby le Labyrinthe des Miroirs. Deroche, un voleur virtuose de Kirby et les Souris Attaque. Magolor de Kirby Adventure. En fait, il y a tous les personnages de, de, de tous les jeux Kirby. quoi. Taranza. Kirby triple de luxe. Je sais pas du tout combien il y a de trucs comme ça. Je, je sais pas. Suzy de Kirby Planet Robobo. Robobot. C'est bon, c'est fini. C'est bon. Donc on a maintenant 12 amis de rêve. On peut faire appel à eux en tant qu'alliés. On peut faire appel aux amis de rêve depuis le palais des rêves du mode histoire. Il vous faut donc composer une équipe de rêve. D'accord. Nouveau tableau commémoratif. Donc il va falloir les reconstituer. Il y en a 15 au total. Très bien. Alors le mode histoire. Très bien. Ensuite il y a quoi Un puzzle, des réglages. Touchons les réglages dès le départ. Paramètres. L'astuce, oui. Intro, pouvoir D'amis. Je sais pas du tout ce que c'est. Il va falloir se souvenir de tous les pouvoirs de, de chacun et chacune. quoi. Bonjour Wedios dans le chat. Bonjour à Robert aussi au passage. Vibration, oui ça je m'en fiche. Il n'y a que ça en paramètre On peut pas régler le son. Commande. Alors, joystick c'est bouger. cœur ami c'est X. Sauter, attaquer, ça on est sur de quelque chose de tout ce qui est de plus classique. Et abandon pouvoir c'est Y. D'accord. Ensuite, héros de la frappe sidérale, je sais pas ce que c'est On va aller voir les infos Donc ça c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, très bien Jouer ensemble, ça ça doit être pour jouer à plusieurs sur le mode histoire Oui c'est ça, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, très bien As de la hache, c'est quoi ça Je découvre totalement ce jeu Qu'est-ce que c'est que ça C'est un nouveau jeu Dans le jeu Débuter, Débiter autant de rondins que possible dans le temps imparti. Balancer le Joy-Con pour balancer la... Oh, c'est comme du Timberland, trop bien. Mais par contre, euh, Joy-Con, je suis à la manette moi en fait. Vous pouvez aussi utiliser les boutons. Parfait, ça m'arrange. Faites attention aux chenilles et aux minérissons. Il faut les esquiver. D'accord. Les mini-hérissons volent d'un arbre à l'autre. Débitez votre arbre autant que possible pour construire un chalet. Oh le petit chalet. Bon c'est du Timberland, j'adore Timberland. Ça commence en douceur. Allez, on commence par les mini-jeux. Trop bien, j'adore Timberland. Mais comment je fais ah, d'accord, faut taper comme ça. D'accord. Ah, par contre, ça n'a pas la même rapidité que Timberland. Au secours. Ah, mais elle tourne. Elle change de sens. J'ai fait combien Je suis dernier. Je suis avant-dernier. J'ai un petit chalet qui est même pas fini. Oh là là. Vous pouvez maintenant jouer... oh. oh, oh, oh. Oui, oui, oui, jouons aux autres euh, niveaux. Bon, c'est juste histoire de, de faire le mini-jeu comme ça. Comme ça, en on n'en parle plus après. Ok, je préfère Timberland quand même. Encore 15 mètres Non C'est fini C'est fini. J'ai fait combien 3600. Je suis dernier Avant-dernier. Punaise. Je suis avant-dernier. Voilà. Bon. C'est difficile. On tente quand même dans le mode expert. Le mode maître. Ah là, on tape plus vite. Ok, je suis nul. Vous me voyez derrière la cam... Ah eh non, il y a la caméra dessus. vous voyez pas... Bon, de toute manière, pour l'aventure, ça, ça sera pas pareil. Finaise. Nul. Ah oui, je suis dernier là. Cette fois-ci, je suis dernier. Très bien. Voilà, j'ai même pas le, le toit, j'ai rien du tout là, c'est nul! Allez, on quitte. Bon, vous avez pas vu grand chose à cause de la caméra, mais euh, au pire, je la réduis. Où est le chat d'ailleurs? Voilà, ah, va falloir déplacer tout ça. Alors, voyons voir, euh, qu'est-ce que c'est ça le puzzle là? Vous ne possédez pas encore de pièces de tableau, d'accord Très bien. Donc, va falloir y revenir plus tard. Héros de la frappe sidérale, je ne sais pas ce que c'est. On va bien voir. Hein. Oh punaise, qu'est-ce que c'est que ça Une météorite approche, renvoyez là d'où elle vient d'un grand coup de batte. Appuyez sur les boutons pour remplir la joue de puissance, tâchez de la remplir autant que possible. Quand la météorite arrive, balancez le joy au bon moment. Ah, oh, c'est un jeu de rythme. Robert va pas bien. J'ai envie de dire, Robert va souvent pas bien. Allez, courage Robert. Une météorite menace le village. Okay, go. Là, je... Là, je suis en haut à gauche, vous voyez. réussi ça c'est comme un mini jeu type Mario Party juste jusque là ça va Donc, je crois que j'ai gagné voilà que là ça va. On prend la difficulté au-dessus. C'est étrange de commencer par les mini-jeux. Hop là, parce que l'aventure n'est toujours pas commencée en vrai. Et premier, encore. Bon, on va faire la difficulté 3, planète en danger. Oh, je crois que je l'ai raté là. Là, je crois que je me suis raté. Dommage. Ah, je suis avant dernier. Pas grave. Bon, ça c'est fait. Des mini-jeux, c'est fait. On va pouvoir commencer l'histoire pour de vrai cette fois-ci. Ça compte comme étant de... Ok, je suis à 3% du jeu. Génial. J'ai pas commencé l'histoire, je suis déjà à 3%. Pardon. Très bien. Bon, commençons l'histoire. Cinématique. Ou pas. Ou si Ah il y a l'arbre. Metanight. Wall de Didou. Ding didi. Ne le touche pas. Voilà, je l'avais dit. Hurbi. Comme par hasard lui il a un gentil coeur Havre de paix Dreamland Niveau 1 du monde 1 C'est ça C'est ça alors pour l'instant je suis sur le hub, d'accord, très bien. Donc on bougera la caméra après, parce que pour l'instant je ne sais pas comment régler tout ça. Liste des étapes, qu'est-ce donc Verger vert, très bien. Galerie, très bien. Oh, je peux bouger comme je veux, très bien. Retourner à l'écran, non. Il y a quand même des choses à récupérer là. Donc on peut aller dans le hub, euh, faire des choses, très bien à quoi cela va servir, je n'en sais rien 10 étoiles je me balade pour le moment ok donc on a le château un niveau, ça fait 2, 3 4 ici il va y avoir un niveau bonus donc on est sur une carte à la mario 5, 6, 7, peut-être 8 8 niveaux dans ce monde, très bien est parti appuyer sur b pour que kirby aspire un ennemi kirby peut aspirer tout ce qu'il peut alors caméra sur 20 kirby il est derrière je peux pas baisser la caméra parce qu'il y a la vie ici bah je vais la laisser là pour l'instant par contre je vais bouger le chat le chat il est ici je le bouge je vais le mettre au-dessus de la caméra voilà ça sera peut-être plus propre alors aspirer, envoyer un ennemi, sauter, flotter, ok. Ça c'est la toupie, très bien. Bouclier. Un bloqué quoi. Ok, j'ai trois boutons pour bloquer, très bien, allez go jusque là ça va pour l'instant ça va et là je prends un nouveau pouvoir. je suis link je suis link mais je crois que si je me fais toucher par contre je plus de, de pouvoir il n'y a rien de l'autre côté très bien bon bah bon Ennemi aspiré, avalez-le pour obtenir son pouvoir. Bon, jusque-là, c'est du Kirby, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Ah. Une petite bombe. X. X, d'accord, je sors un cœur. Très bien, magique. C'est tout Faites-vous des amis grâce au cœur ami appuyez sur x pour jeter un cœur ami sur un ennemi possédant un pouvoir d'accord ou oh, la petite pente est ce que tu joues tout seul toi j'ai pas besoin de te... non, encore tu fais ta vie ok Donc là j'ai coupé une fleur ça m'a donné quelque chose 1 2 3 comment j'ai fait pour foncer Oh, D'accord, chaque pouvoir a ses capacités et je peux faire plus, plusieurs choses à la fois. D'accord, donc maintenant j'ai avec moi euh, le chapeau, c'est bébé poupie, et le chevalier, c'est le duc H viande. Va comprendre. Et avec moi, Sharp Knight. Très bien. J'aime pas avoir autant d'alliés avec moi parce que c'est une énorme responsabilité. je peux flotter Oui je peux quand même flotter. Très bien. Quel intérêt Je ne sais pas. Ah oh bah allez-y faites le boulot à ma place, hein, ça m'arrange. Hein. Oh une vie Très bien. même pas tapé quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire Allez en bas, d'accord. que là ça va c'est facile non c'était peut-être un cœur ami allez à vous bon ça va ils sont pas si bêtes que ça les, les alliés ah mais en haut à a droite, j'avais pas vu, je peux choisir. Euh... Enfin, je peux choisir. J'ai le tuto avec moi, quoi. Très bien. Ça m'arrange. Vous pouvez abandonner un pouvoir à maintenant Y en appuyant sur moins. Non Oui Choisissez l'ami à remplacer par Sharp et Knight. Mais j'ai déjà un Sharp et Knight. Du coup, je remplace par Sharp Knight. Des bananes Ah, qu'est-ce qui se passe Oh, le feu Je le veux Faites-vous un ami, oui, et levez votre arme. Choisissez l'ami à remplacer euh, bah, le bébé Poppy. Voilà. Par le pouvoir du feu Voilà, maintenant j'ai une pyro épée, génial. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Fait. ça sert à rien excusez moi vous pouvez taper ça merci manger 5 fruits et légumes par jour une cerise ça compte pas comme un seul fruit attention vous faites pas voir il y a quelque chose en bas tout le monde l'a vu il y a quelque chose en bas on se casse par contre je descends ici s'il vous plaît mais s'il si, y a quelque chose en bas pardon mais euh... non il n'y a rien en bas c'est bizarre bon d'accord une pièce de puzzle parfait il n'y a rien de l'autre côté toujours pas toujours pas Oui donc en gros l'espèce le, de roue c'est rien d'intéressant. J'ai l'impression de jouer un.. C'est un mix entre Yoshi et Mario quand même. Bon, c'est le but du Kirby quand même. Hop là. Donc là on est quand même sur un jeu Kirby en 2D classique. Le Kirby qui sort à la fin de ce mois-ci sera pas un Kirby classique, on sera sur un Kirby en 3D en monde ouvert. Ça change totalement. De ce qu'on peut avoir l'habitude de voir sur les Kirby tout casser. du puzzle Attendez, sauter c'est ça voilà. non mon ami il a perdu de la vie j'ai pris un melon c'est un melon il passe avec mais non ah ils ont pas pris de dégâts d'accord La petite étoile Wow Lui je l'aurais bien aspiré mais j'aime bien mon épée de feu Qu'est-ce donc Un mini boss C'est un frigo C'est frigorifique je le démonte. Voilà. C'est Ah, faut sauter. Oh non, un nouveau pouvoir de glace. J'ai plus mon épée de feu. Mais non, je, je, je suis la reine des neiges. Voilà. Vous voulez une haleine fraîche Manger des chewing-gum. Oh un trésor, qu'est-ce que c'est Ça me régène la vie, j'espère que j'ai rien oublié, quelque chose à gauche, d'accord donc le froid bat le feu, c'est bien, oh un gros puzzle, parfait c'est le gros puzzle. Pièce pièce de puzzle. Non Ah c'est bon. Je l'avais raté. T'es ça... un gentil toi Non. Allez chacun sa pince. Plein d'étoiles. Parfait. Ah il y en a un qui a eu un macaron je crois. Ou un sandwich je sais pas. Ça ressemblait les ou deux. Fin du niveau, je crois. Bon, jusque-là, ça va. C'est pas très difficile. Qu'est-ce que c'est jeu de fin d'étape. Oula. Oh, oh, oh les mini-jeux. Qu'est-ce qu'il faut faire Sauter. C'est tout D'accord, c'est tout. Tu Dû regarder au dessus de la porte du niveau peut-être oh on est dans un système comme euh, comme euh, comment ça s'appelle la place mi dans la 3DS l'idée c'était d'avoir la, la, la 3DS tout le temps en, en, en wifi surtout quand on est en convention par exemple on a la DS avec nous et euh, quand on croisait des gens ça nous ajoutait des Personne à notre place mi, et ça nous faisait avoir des nouvelles pièces de puzzle et à chaque fois ça nous permettait de, de compléter des nouveaux puzzles sur, la, sur le truc et euh, ça nous donnait aussi la région de chaque personne qu'on avait croisé croisé en vrai mais croisé juste croisé et euh, ça pouvait nous colorier les régions voire même les pays ajouter divers effets feu glace électricité d'accord c'est un jeu Pokémon. Coupole Chocolat. Alors là, j'ai eu un cœur et une pièce... De puzzle. Non, la pièce de puzzle, c'est la grosse pièce de puzzle. Et le cœur, je ne sais pas si je, je veux dire qu'il qu est terminé. Peut-être. Alors il faut aspirer quelqu'un. Ah non, c'est un nouvel ami D'accord. Choisissez l'ami à remplacer par Jaido. Euh. Bah ben le duc H viande, allez. Que fais-tu C'est quoi C'est. c'est un. Je sais pas ce que c'est. C'est un truc. C'est un poisson C'est un poisson. Aïe, il me fait des dégâts. Oui, il fait des arcs-en-ciel et tout. Il a repop derrière, faut faire attention par contre. Ah, d'accord. Nouvelle capacité. Parfait. Je me suis pris un dégât là. Non Donc mes alliés sont aussi mes ennemis en fait. Reviens en arrière par contre, reviens en vu qu'on a changé de zone. Non, c'est pas intéressant, d'accord. Oula, le feu, le feu, le feu, le feu, non, le feu, non, le, feu. Non, le feu. Il y a quelqu'un qui nous a soigné. Je ne sais pas qui c'est, mais quelqu'un nous a soigné. qu'il y avait quelque chose sur la gauche Je suis pas sûr. non c'est juste du décor ce n'est que du décor très bien oh là le feu ok d'accord bon il n'y avait pas beaucoup d'étoiles là Ramasser 100 points étoiles pour obtenir une vie, c'est-à-dire un Kirby supplémentaire. D'accord. Kirby, en fait, c'est la créature. Il y a du feu encore. Une étoile. Jusque là, ça va. Étoile 120. Oh, puzzle bien, c'est quoi ça Du lait. Il y a quoi ici Des burgers, des sandwichs, du hot dog. Très bien. Oh, je suis un caillou Je suis une statue Je suis un bloc Mario Je suis un Kirby de pierre <rire> Ok Je sais pas à quoi ça sert J'ai pas trop trop compris à quoi sert ce, ce... Là j'étais un écureuil pas comprendre. pas Ok c'est pour le poids D'accord C'est donc pour le poids Non il y avait quelque chose là haut pas C'était juste pour les pièces de puzzle, ça va. On peut revenir en arrière. Les alliés sont quand même pas trop embêtants, ça va jusque là. Non, non, non, remonte, remonte, remonte, remonte, voilà. On a failli oublier quelqu'un. Euh, là, il y a quelque chose. Là, c'est la fin du niveau. Alors, on n'y va pas. On n'y va pas. Vous voulez bien taper la fleur Ah non, c'est déjà fait. Voilà. Tout simplement. Oh La porte secrète Oh, je peux être un caillou de... Je suis du curling Je suis un caillou <rire> Très bien Un jour dans ma vie, j'aimerais essayer le curling. Juste un jour dans... Je veux essayer ce, ce sport. Alors, j'ai le choix entre la glace la pierre, vas-y on va essayer ça Oh je peux combiner les pouvoirs entre mes amis Oh bien Alors les gars par contre euh... D'accord donc j'ai besoin d'être forcément caillou D'accord, très bien. Là, j'ai eu un peu de mal à comprendre, mais jusque là, ça va. C'est bon, toutes les étoiles, toutes les, toutes les pièces de puzzle. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut Non, l'écran ne monte pas. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Bah, direction là... La porte de fin de niveau Je suis pas fan de, du caillou, difficile à maîtriser je trouve. en arrière parce que je suis allé trop vite oui faites le taf oui. okay. le feu ça brûle attention le pouvoir s'il vous plaît le pouvoir non bon. ils ont pas voulu me donner de pouvoir très bien il avait rien à appuyer, non il y avait rien à appuyer. Dans ce cas. Y'a la pièce de puzzle en dessous, on l'a vu. Il ne faudra pas l'oublier. Je sais même pas où je suis. D'accord, c'est bon, je veux me voir. Oh là là la galère. Voilà, c'est bon. Et pièce de puzzle, parfait. On va aller ici directement. Allez-y les alliés, allez-y, faites le travail. Ça va, les bots ne sont pas trop trop bêtes quand même. Aïe, tant mieux. Qu'est-ce que c'est que ça Je fais carnaval. Voilà, oh il y a tous mes alliés. C'est quoi ce bordel Festiflash. D'accord. Et j'ai perdu mon pouvoir. Ça, c'est embêtant. Oh C'est la flamme qui a appuyé. Palais des rêves ouvert. Vous avez activé le gros interrupteur donnant accès au palais des rêves sur la carte du monde. C'est la porte de fin de niveau. Y a rien. Bon, bon, on se casse. Est-ce que j'ai le niveau parfait Ah oui, c'est vrai, y a ça. D'accord. Donc niveau parfait, c'est vraiment monter euh, à la fin, quoi. sur un système puzzle plasmi 3DS hein. le mont Milleux est-ce qu'il y a encore d'autres étoiles cachées ou pas le palais des rêves, oui on va aller au palais des rêves bien sûr oh des personnages légendaires et là il y a le gros interrupteur d'accord il n'y a pas d'autres étoiles ok, bah, direction le palais des rêves Attrapez la baguette des rêves pour invoquer des amis spéciaux. Bienvenue au palais des rêves. Utilisez une baguette des rêves pour rencontrer un ami de rêve. La roulette démarre quand vous appuyez sur la baguette des rêves. Appuyez sur A pour appeler les amis de rêve. C'est un Pouillot Je viens de capter là, c'est un Pouillot euh, Je remplace par qui je, je les aime bien tous mes amis en fait. Je vais enlever l'eau. Cool. Bon on va bien voir ce qu'il fait hein. Alors, la coupole chocolat c'est fait, direction le mont Mielleux. Avec un pouillot. Ouf! C'est un petit. Euh, un petit marcassin. Un marcassin hérisson? On l'a vu dans les herbes. Oh Je sais pas ce que c'était. C'était sûrement un flux. Il a bugué. La porte secrète oh, Attends, attends, attends. Est-ce qu'il y a des étoiles d'abord Hop là. Porte à double sens. Quel pouvoir? Oh le yo-yo. Le, le le pyro yo-yo, le yo-yo du feu. Je fais quoi? J'ai pas compris. Ok, très bien, je vais dedans, mais. Euh... quand même pas compris. Il y a une flamme de l'autre côté là. Oh c'est bon j'ai compris. D'accord ok. Faut bien observer le décor. Mais peut-être que si on recommence. Ah je peux peut-être casser les côtés Non Non il n'y a rien sur les côtés d'accord Très bien Oh, la petite vie gratuite. Il n'y a rien ici. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'il faut faire Il ah, faut être deux pour ouvrir la porte, d'accord. Oh punaise, un truc parallèle. Il va falloir bien faire attention à ce que font mes alliés. Ok, la pièce de puzzle. remplacé par lui parce qu'en fait je comprends pas le système du pouillot j'ai récupéré un fouet jusque là ça va il n'y a pas beaucoup d'étoiles là vite aux abris Quand même, j'ai fait une pas l'avoir. Oh punaise une Pièce de puzzle. Il y quoi en bas Rien du tout. On n'est pas dans un jeu smash, je pourrais se faire attention. Alors... De la corde mais elle est méga loin la corde pardon mais elle est méga loin bit ok Dans non, non, chaque niveau, ça va être galère. Non, c'est juste d'accord, ok. On peut, les, on, peut voir, on peut savoir sur la map où sont les gros interrupteurs. en bas non et eh bien on sort du niveau dans ce cas ah d'accord maintenant ils sont double ennemi quoi J'espère qu'il n'y avait rien en haut. Je pense pas. Première vidéo. Ah le retour de flamme. Oh punaise. Oh punaise. Il y a deux, il y a deux sorties, il y a deux sorties, d'accord. Je me rate à chaque fois ici. Bon, deux, pas mal. Va descendre au biscuit bonus Hi. Ah une de mes musiques -er archi préférées Non, c'est pas tout. Qu'est-ce que c'est que ça? va hmm. aller dans les deux côtés, en fait. Non. Mais non. Peut pas mais non en plus oh. quel arnaque donc en gros là faut choisir aussi non on a plus pas on a plus pas on a plus TP sur moi, je suis naze. Ah, j'ai besoin de l'eau, par contre. J'ai besoin de l'eau. J'aime l'eau. Non plus, je voulais l'eau, mais. Alors, comment faire J'irais celui-là C'était pas celui-là, c'était le dernier. Voilà, je me suis fait avoir. Il y avait la pièce de puzzle. Il y avait la pièce de puzzle. pièce de puzzle là il y a sûrement une grosse pièce de puzzle derrière où est la clé ou alors la clé ça veut dire qu'il faut pas se tromper en fait c'est à dire faire toutes les étapes précédentes sans se tromper Il court. Oh. Je peux ranimer tout le monde. Ça, je ne savais pas. J'ai perdu beaucoup d'étoiles là-dedans. un boss, où suis-je, battez vous oh, j'ai rien fait, ils ont fait ma place, parfait, faire un peu, qui sait, il y a un autre, il y a quelqu'un d'autre, Mon pouvoir Non D'avoir plein de choses. J'ai tellement de pouvoir. Allez, fin du niveau. Alors, si vous entendez des bruits chelous, euh, il y a des travaux. Donc, c'est normal. J'ai raté pas mal de trucs de puzzle quand même. Ah, oh, j'ai pas eu la grosse pièce de puzzle Pas enfin, Il reste 3 niveaux avant la fin du monde. d'huile tout le monde Et je fais quoi maintenant Ah je peux choisir les... Non je suis bien comme ça. Mais je, me... je repars tout seul là par contre. Là je repars tout seul en fait. Rendez-moi mes alliés. L'arnaque. Mes alliés. Revenez. Mais non, punaise Aïe, euh, il m'a tapé. Comment je fais déjà Ah, ça sent le boss. Ah, l'arbre. Whispy Woods, gardien de la forêt. Oh la vie bon, Allez-y, bah, battez-vous, hein. je vous regarde j'ai que deux alliés. Oula oh là, oula oh là, oula oh oula oh oh oh attention. Qu ce qu'il fallait faire, hein J'ai quand même pas compris ce qu'il fallait faire, c'est hein hein Manger des pommes, on disait déjà Il y avait une strat, je ne l'ai pas compris. Oh, pauvre petit arbre. Cœur maudit. Qui s'en va. Oh mon dieu, je sens le Dark Meta Knight plus tard qui va être très difficile à avoir abattre chahut au château d'adidou même d'adidou il va être difficile hein. par contre j'ai vraiment que trois alliés c'est pas cool ça là j'ai pas eu la, la, la pièce bonus mais je crois que je l'avais repéré de toute façon ah j'ai un point sur les puzzles d'accord alors ça c'est chouette aussi donc j'ai fait 4 niveaux à 100% on va dire ça comme ça j'ai pas eu le, la pièce au biscuit bonus, et il va falloir, euh, au, au château d'Adidou il y aura aussi un gros puzzle. D'accord, peut-être qu'on refera le biscuit bonus pour avoir la pièce puzzle aussi après. Allez go. Donc c'est le dernier niveau de ce monde. Par contre j'ai que deux alliés. Allez voilà, j'ai maintenant 4 enfin, alliés, enfin 3 alliés. me semble mieux. Il y a un truc en bas. Oh c'est quoi un chat, un ux, un ça C'est un ours C'est un ours. Ça c'est quoi C'est juste une lampe, c'est du décor. D'accord. Ah non, faut les allumer une minute, une minute, faut les allumer. C'est allumé en bas, oui c'est allumé en bas, parfait. Aïe. S'il faut ça sert à rien, si ça fait des étoiles. Oh, c'était un... un super saiyan. Je sens venir de l'invisibilité au vu de certaines choses du décor risque d'être difficile. Donc jusque là c'est un enchaînement de plus un ennemi. J'allais dire que c'est un enchaînement de sbire mais il y a quand même du mini boss. un Nouveau pouvoir, qu'est-ce donc? Le pouvoir du scarabée, ok. D'accord, très bien. Un peu violent. La porte secrète, Toi je te prendrai en allié plus tard. Il y a quelque chose ici, je le vois. C'était caché, c'était bien caché. Alors là, je suis obligé d'avoir un nouveau copain, et je vais le remplacer par par Jim, je vais garder le feu, allez faut nettoyer tout ça, comment on fait lance amis d'accord d'accord vous prenez tout sauf les bananes sérieux les bananes c'est la vie y'a un truc là haut non y a rien Taquait les gens. Okay. Ah, je vais faire la vie parfait, Et la grosse pièce de puzzle parfait. Ils ont perdu un peu de vie, quand même. Hein. Oh là. Oh punaise. C'est la symétrie. Puzzle. Parfait. Il y a quelque chose ici. Descends. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. J'ai raté le quelque chose. Punaise. Mais j'ai quand même la grosse pièce de puzzle, c'est le principal. Pastèque. Oh, l'huile de tout le monde. Oh oui, oui oui oui, c'est de la nourriture. de la nourriture. D'accord, c'était pas la nourriture. Vite oh, Mon pouvoir Non oh. Qu'est-ce que c'est J'ai plus mon pouvoir. Je vais laisser mes alliés en fait. oui non mais euh, il a changé, il king Roi là, il est badass il Faut taper ça Je suis obligé de laisser faire mes alliés là, par contre je suis dans la troisième partie Tapez ça Tapez ça Voilà, il y en a qu'un qui est passé, je sais pas comment il a fait Il y a le la flamme qui est un PLS Ok c'est bon. Allez tout le monde se régène, parfait. Pardon <rire> Pardon. <rire> <C 'est... rire> très drôle. Très très drôle. Donc il y a deux boss par monde. D'accord. En avant. Ami de rêve. Oh maintenant je peux faire appel au roi d'Adidou. Si je passe par le, pays, le palais des rêves, d'accord. Adeline Ribond, Dark Meta Knight et Death Rush rejoignent. Nous rejoignent aussi. Très bien. Ça, ça sera pour la suite. Le monde des miracles de la planète Pop. Mais d'abord, on retourne au Havre de Paix de Dreamland parce que il y a une pièce de puzzle qu'on n'a pas. Une grosse pièce de puzzle qu'on n'a pas. Une pièce de puzzle qui se situe ici. Donc on va essayer d'y faire attention cette fois-ci. J'ai toujours pas de pouvoir. Hein, genre... Non je te veux t'aspirer. Non je veux t'aspirer. Voilà. de là, on attend. Donc là, il faut monter. Cette fois, je me fais pas avoir. Petit, en haut, ah non, c'est au milieu. Je gagne un chapeau, je crois. dégâts quand même. Il est bien ce pouvoir du ninja là en fait. Ah mince, il y a vraiment une clé quelque part l'avoir hein, la pièce de puzzle même si je m'étais trompé de de passage j'aurais pu... quoi ah si c'est bon c'est une porte rouge ça va c'est une porte rouge ça va, ça va bien. donc là j'ai besoin de perdre mon truc de ninja c'est bien on va clean les ennemis Ok d'accord, il a clean les ennemis à ma place. Chacun le sien, allez Ça va, j'étais en avant. le coffre. Ah, la piste de puzzle. Nickel. pour on se casse. sur 20 en retournant en arrière tant pis pour les, les étoiles Hop là. je pense que par contre pour toutes les pièces de puzzle on doit y avoir trois tableaux un peu plus peut-être par monde et il faut peut-être refaire les niveaux pour euh, avoir les petites pièces de puzzle ça doit être ça Oh putain faut refaire le mini boss. Ils seront deux, faut retenir, ils se deux. Et maintenant il y a le prince de arrive. Voilà. On voilà, a démonté. Oh si c'est bon, le 2 ça va se passer. Et tout le monde qui est parfait. Nickel. La sauvegarde. On se prépare pour la planète pop alors je pensais faire deux mondes aujourd'hui euh, parce que le jeu est relativement court pardon en 1h20 et quelques là j'ai fait un peu moins j'ai mis euh, j'ai fait le premier monde le monde 2 est relativement court aussi 3 un peu plus long et 4 beaucoup plus long mais il euh, y a énormément de bruit en fait euh, dans le bâtiment là chez, chez moi et au dessus les voisins font beaucoup de travaux ça s'entend peut-être pas de moi ça me dérange en fait beaucoup euh, C'est aussi pour ça que je me souviens que j'avais décidé de faire du stream de nuit à la base pour éviter le bruit des travaux en journée, et là je pensais pas qu'ils allaient commencer les travaux si tôt, il y a quand même beaucoup de bruit, il y a beaucoup de passages, donc euh, je suis dans l'obligation d'arrêter là, et tant pis demain il euh, y aura le monde 2, après demain le monde 3, et du coup après après demain le monde 4, et j'essaie je, de commencer peut-être un peu plus tôt les streams, voilà. Du coup, je suis désolé mais je vous laisse là. J'espère que le premier épisode de Kirby Star Alice euh, vous, vous plaît. En tout cas, moi je trouve sympa. Je trouve le jeu plutôt sympa. Euh, on revient au menu principal. Donc euh, prochain rendez-vous à 14h avec Endo sur un quiz euh, popcorn Pop Pop 66 League of Legends. Et je vous retrouve ce soir pour euh, du Ticket to Ride Plateau Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passe On a accès à quoi À Un cinéma je regarde vite fait ce que c'est avec vous. Ce sont les cinématiques. Voilà, tout simplement. Ce sont les cinématiques. Tout simplement. Voilà, donc les réseaux, vous connaissez, hein, vous les trouvez un peu partout. Euh, point d'exclamation sociale dans le chat si vous ne savez pas, sinon ça peut peu partout. Euh, YouTube, vous venez sur Twitch vous voir les directs, ça sera plus sympa pour participer. Twitch, vous allez sur YouTube voir les VOD et d'autres choses parce qu'il y a des choses sympas. Tout le monde, vous venez sur Discord parce qu'il y a des infos sur les jeux vidéo séries plein d'autres choses aussi et des jeux vidéo à récupérer gratuitement chaque, sem chaque semaine, profitez-en voilà j'ai rien à vous dire de plus euh, petit stream du coup mais euh, plutôt sympa donc je vous laisse là, passez une bonne matinée, une bonne journée à très vite, euh, je vais mettre le petit message dans le chat tac voilà, comme ça ça s'affiche tout joliment, tout plein de couleurs plein d'amour de plein de couleurs différentes beau c'est beau là bah très vite et à cet après-midi avec Ando sur Popcorn 66 League of Legends cordialement bisous